Oui, alors euh, Nous sommes ici là, sur euh, la troisième étape de Coupe du Monde de Ski Alpinisme, de la saison 2020-2021. Euh, on se retrouve à Flennes, en Haute-Savoie, pour deux épreuves. Une épreuve de course individuelle le vendredi, et puis euh, une épreuve de sprint le samedi, euh, qui vont réunir les meilleurs skieurs alpinistes de la planète. Hein. On attend euh, presque 140 coureurs, euh, donc c'est une belle réussite d'ores et déjà euh, de ce point de vue, du point de vue de la participation puisque bah, ce n'était pas gagné d'avance avec le contexte euh, Covid euh, qui, qui nous met quelques bâtons dans, dans les roues. Mais euh, voilà, les, les, les coureurs ont répondu présent. Ça montre qu'il y a une vraie, envie de, euh, bah, une vraie envie pour les sportifs d'être euh, sur le terrain de la compétition, de se confronter et de continuer à vivre le plus normalement possible. L'impact Covid sur l'organisation, il, il est quand même assez conséquent euh, en termes d'autorisation. Euh, en termes de, de communication, en termes de contraintes, euh, il faut savoir qu'on crée autour des compétiteurs on crée une bulle sanitaire. Donc tous les compétiteurs euh, doivent avoir un test euh, négatif. Euh, tous les compétiteurs, mais aussi tous les organisateurs, tout le staff technique, les bénévoles, euh, les médias présents. Euh, donc euh, tout le monde doit montrer les pattes blanches là, pour essayer de, bah, de, de limiter euh, le risque de contamination à, à l'intérieur euh, de l'événement. Donc c'est ouais, une vraie contrainte, euh, y compris au niveau des au niveau hôtelier, hein, par exemple. là bon, on, on a la chance d'avoir notre partenaire UCPA qui nous permet de privatiser euh, sa structure de flène. donc ça, ça facilite un petit peu la vie, mais euh, au global c'est quand même plus sportif que, que de coutume. Alors Sur cette compétition, euh, on a eu la chance de trouver comme partenaire, comme organisateur local, le, le 27e BCA, le 27e bataillon de chasseurs alpins qui est basé à Annecy et qui a une structure, euh, qui a un chalet technique à Flennes, donc qui connaît parfaitement les lieux puisqu'ils organisent des, euh, déjà une compétition de ski alpinisme en fin de saison là, tous les ans à Flennes. Et donc ce, ce partenaire a bah, réussi en un temps record à, à monter le budget et puis à, à mettre en, en œuvre toutes les forces vives là, pour, pour préparer cet événement. Euh, voilà, bah, on est à J-2. Euh, je suis sûr que ça va être vraiment une belle réussite parce que malgré des conditions météo pas faciles, euh, les parcours sont déjà prêts sur le terrain. Euh, tout le monde est très motivé, tout le monde est de bonne humeur. Donc euh, voilà, ça va, ça va être une belle épreuve, j'en suis sûr.